Horizon Départ de la cinquième épreuve en oh, bon départ trouve Jetstream en dernière position à l'avant. Bonnie Prince et Sid Lyson à la lutte pour le commandement. Cyber Special également bien parti. Sid Lyson prend les devants devant Cyber Special. Puis on retrouve Bonnie Prince, Dropkick, Gig In, Carbon Fiber, Trip to the Sky, The Byzantine, John Hancock et Jetstream. Donc, en bon train imprimé par Sid Slyson l'approche du tombeau euh, malartique avec Bonnie Prince, Cyber Special en troisième position. Un peu plus loin, on retrouve donc Drop Kick qui se retrouve à l'intérieur, à son extérieur Trip to the Sky. Puis, il y a Carbon Fiber, The Byzantine, John Hancock et Toujours en queue de peloton Jetstream. L'avantage pour Sid avec un petit pressing venant de la part de Bonnie Prince. Cyber Special, très bien placé en troisième position. Richard Oliver bouge sur Gig In à l'extérieur donc de Carbon Fiber. Trip to the Sky également là, sans oublier Dropkick. John Hancock est sollicité derrière. Tout comme Jetstream, The Byzantine maintenant se retrouve en dernière position. À L'entame du dernier virage avec Sid Lison qui part avec Gig-In qui revient à l'intérieur. John Hancock également va bien conclure. Sid Slyson à l'avantage. Sid Slyson, Sid Slyson. Mais attention à l'intérieur, à l'extérieur. Sid Slyson, Cyber Special. Bientôt le départ. C'est le... parti pour l'épreuve principale. Alors, bien parti à l'intérieur, à Tower of Wisdom, également là, Triple Fate Line qui est d'ailleurs sollicité, Triple Fate Line, Tower of Wisdom, Dynamite Jack, Marauding qui suit déjà Dynamite Jack, il est en quatrième position, on va run sur les barres, en troisième épaisseur évolue pour l'instant, Red Mars, Backpacker, on retrouve Storple de Clocks côté corde à l'arrière. Ideal Secret et fermant le cortège, le nouveau Special Blend. Les à la descente, 950 mètres à parcourir. L'avantage donc à Santana sur Triple Fate Line. On retrouve uh, Tower of Wisdom uh, qui est là en deuxième position. Marauding à l'extérieur de Dynamite Jack uh, qui est pris pour l'instant sur les bars. Donc, uh, Jamir Aliossan uh, devra travailler un peu plus tard. On retrouve Red Mask qui va s'amener. Viren Wayback Backpacker, Stop All The Clock. Special Blend. Qui tente de revenir à l'extérieur. Ensuite Idle Secret qui va tendre la ligne droite finale à 400 mètres de l'arrivée. Les choses s'animent avec Maroding qui accroche Triple Fate Line. Tower of Wisdom à l'intérieur. Jamir Eliossen a suivi Marauding en pleine ligne droite avec triple fate line. Tower of wisdom. Marauding Dynamite Jack lancé à l'extérieur. Marauding, triple fate line. Marauding avec triple fate line qui s'accroche. Dynamite Jack à l'extérieur. Triple fate line. Marauding. Triple fate line. Maroding. Triple fate. Line! Matt Départ de la septième épreuve. Alors, bon départ pour It Don't On Me. G.I. Joe ne peut partir cette fois-ci. Il y a cependant mairie qui garde la corde et qui va lancer l'épreuve avec It Don't On Me. Apollo Star, Well Connected, Andeo. G.I. Joe, Bollinger, Bound By Duty, Sandpath, Path, Borea. et finalement Do or la Mairie est parti sur de bonnes bases. Précède Apollo Star, It Don't On Me. Well Connected va tenter maintenant d'aller taquiner Alamiri en tête de cette épreuve. Et puis, G.I. le favori, se retrouve tout juste derrière Bolinga, Bound by duty. Senpa, Faboria. Et ensuite, on retrouve Djo toujours en queue de peloton. Avec l'avantage toujours pour Alamiri, ah, donc, en bon leader, devant Well Connected. Oui, on retrouve It Joe suit très bien dans le dos d'Apollo Star. Saint-Paul va tenter maintenant d'améliorer sa position bowling up. Boria toujours scotché à l'intérieur, son extérieur bound by duty. Et Do Dare, avec Alamiri sous la menace de Well Connected. Apollo Star, bien placé. It don't on me. G.I. Joe doit commencer son effort. saint se met en évidence. Boria, Bound by Duty et Douard Air. Les chevaux maintenant entrent dans la ligne droite finale avec toujours Alamiri, Apollo Star. Boria va chercher l'intérieur. Alors toujours Alamiri, saint Alexeyo, Borea à l'extérieur. Boria à l'intérieur lancé par Stephen Danoyo. Boria va se démarquer de ses adversaires. Boria s'impose facilement devant Bound by Duty, G.I. Joe et Alamiri.